Bonjour, je m'appelle Sandy, j'ai participé au programme Comment créer votre propre changement avec Armelle. Ce qu'elle disait me, me parlait au travers, au travers des postes, elle dégageait une, une énergie que, que, que j'aimais beaucoup, beaucoup et une simplicité en fait dans ce qu'elle expliquait, euh, vraiment une simplicité elle rendait vraiment les choses concrètes et c'est vraiment bah, ce qui me plaisait. Ce qui m'a poussé à m'inscrire au programme « Comment créer votre propre changement euh, ?» Je stagnais au um, niveau professionnel depuis un moment. Je sentais que j'avais du mal à, à trouver ma place et je sentais qu'il y avait euh, des blocages euh, sur lesquels je n'arrivais pas à mettre euh, le doigt. Et c'est vrai que quand euh, j'ai vu euh, passer le programme euh, de « Comment créer son propre changement euh, ?» bah, elle parlait justement des, des, des blocages inconscients. Et je me suis dit que ça pouvait être, euh, ça pouvait être ma solution. Alors, pour prendre la décision de m'inscrire, c'est vrai que j'avais euh, quelques peurs avant de faire le programme. Euh, la, la première peur que j'avais, euh, c'est que je connaissais Armel qu'à travers les postes. Et euh, ça fait deux ans que je, je travaille sur moi, donc avec euh, en lisant beaucoup de choses... Euh, Hum, et une des premières choses que, que j'ai appris c'est qu'il euh, ben, faut faire attention à qui on écoute avoir vraiment les bonnes sources d'informations et j'avais besoin d'être rassurée vraiment sur le fait euh, ben, que, je, que Carmel était la bonne, la bonne personne à écouter euh, voilà sur, sur la première chose et ensuite, euh, ben, j'avais peur aussi euh, de ne pas trouver finalement mes réponses euh, au sein du programme, puisque euh, ben, c'était la nouveauté, hein, tout simplement. Alors, ce qui m'a décidé à m'inscrire vraiment euh, au programme, euh, ben, ça a été déjà euh, le fait que je connaissais quelqu'un qui a fait ce programme-là, et c'est une personne en qui j'ai toute confiance. Donc, euh, j'étais déjà à deux doigts de cliquer sur, <rire> sur « m'inscrire » Au programme et, euh, et puis en regardant un petit peu euh, les, vi les vidéos, la chaîne YouTube euh, d'Armel euh, bah, j'ai vu un, un témoignage, euh, comme euh, ce que je suis en train de faire là, d'une d'une amie à moi et, euh, et donc je l'appelais tout de suite et elle m'a dit euh, fonce <rire> L'avantage de participer à un atelier collectif, euh, pour moi ça a été déjà euh, le, le fait de, de de, de l'effet miroir, de voir vraiment, euh, bah, on retrouve chez les autres euh, qui on est et euh, bah, des fois quand euh, c'est chez les autres finalement c'est plus facile de le voir que quand, euh, quand c'est chez soi euh, et ouais c'est l'avantage le, le, le plus grand pour moi grâce au programme euh, bah, j'ai vu beaucoup, euh, beaucoup de changements beaucoup de changements euh, déjà première chose ça m'a permis vraiment de me recentrer sur ce que, euh, ce que je voulais euh, de faire des choix professionnels euh, ben de, de, de me recentrer mes choix professionnels j'ai pris la décision de laisser une activité où je ne me sentais pas épanouie pour retourner vraiment là où je me sentais épanouie euh, ça m'a permis aussi euh, d'avoir un regard différent sur la vie et de prendre encore plus euh, la responsabilité vraiment euh, de ma vie euh, c'est vrai que j'avais lu beaucoup de choses sur le sujet encore une fois euh, sur la voie de l'attraction et ça c'est quelque chose euh, que, que j'ai dit très vite à Armel que j'ai compris dès le premier atelier c'est qu'avec Armel j'avais l'impression qu'en fait tout ce que je lisais euh, depuis, euh, depuis des années j'avais l'impression d'avoir des pièces de puzzle qui étaient dispersées et en fait j'avais l'impression que là cet atelier là me permettait vraiment de faire le lien et de tout remettre euh, d'un seul tenant et, et d'une façon très concrète. L'atout principal de ce programme, euh, bah c'est vraiment de euh, prendre, euh, prendre la direction de, de sa vie, d'avoir, on a vraiment un mode d'emploi pour changer les choses dans sa vie, euh, un mode d'emploi qui est, qui est assez simple, qui est vraiment, je trouve ça très pratique. Euh, à appliquer et c'est quelque chose qu'on peut appliquer tout au long de sa vie dans n'importe quel domaine euh, c'est une recette en fait après il suffit juste de réappliquer euh, la même recette pour pour refaire euh, le gâteau dont on a envie <rire> alors ce que j'ai beaucoup aimé dans la façon de faire d'Armel c'est qu'Armel c'est quelqu'un de très sincère c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui ne mâche pas ses mots mais qui est toujours dans la bienveillance et qui va toujours euh, dire les choses pour, pour accompagner au mieux, euh, au mieux les personnes. C'est quelqu'un aussi qui va vraiment pousser à l'action. Euh, c'est vrai qu'apprendre les choses, c'est bien, mais si on ne les met pas en pratique, euh, bah, il ne se passe rien d'autre. Et c'est vrai que c'est toujours euh, très dans le concret, dans l'action, et, et dans, la simplicité, dans la simplicité. Alors, aux personnes euh, qui n'osent pas franchir le pas de s'inscrire au programme, je dirais que... Euh, je, je, je peux comprendre euh, que l'inconnu voilà, euh, fait peur, mais si vous souhaitez changer quelque chose euh, vraiment à votre vie, euh, bah foncez, parce que euh, c'est juste, juste extraordinaire, c'est juste un savoir euh, en or que Carmel euh, vous transmet en, en quelques semaines, et ces quelques semaines qui réellement peuvent changer euh, votre vie, donc... Euh, Allez-y, juste <rire>